Sur un saté en vue, il faudrait pas que je te le répète. Soit une salope ou une putain de salopette Arrête de bloquer bébé c'est déjà ah. fait je suis désolé ah. Sur un t'es en en ville, faudrait pas que je te le répète. Soit une salope ou une putain de salopette Arrête de bloquer, bébé c'est déjà fait Je suis désolé, il faut que tu reposes en paix Sur l'autoroute j'évite un peu comme Sonic Un pctt Je me sens tellement sonné J'en peux plus de ces classiques qui disent que je vais me rater de m'angoisser je vais finir emprisonné Moi je trouve ça tellement dingue ding ding Un son tellement lourd ding ding ding ding c'est la voilà, elle est là, aller, dingue, dingue, dingue. Je lui répète à chaque fois que je suis dingue, dingue, dingue. Moi je trouve ça tellement dingue, dingue, dingue. Un son tellement lourd, dingue, dingue, dingue, dingue. madame. Voilà les ding ding dingue Je lui répète à chaque fois que je suis dingue dingue dingue Tu contrôles déjà mes pensées Arrête de m'en regarder trois fois c'est passé Avant de te toucher Laisse-moi te léger En deux trois quarts de temps Ouais t'es retourné J'ai la dengue d'un mec à faire la guerre C'est le jour de ton anniversaire Je suis juste là pour ta pinko Ta meuf me sert de putango moi je trouve ça tellement ding ding ding, un son tellement lourd ding ding ding ding, ma dame sur moi les love wall est ding ding ding, je lui répète à chaque fois que je suis ding ding ding. Moi je trouve ça tellement ding ding ding, un son tellement lourd ding ding ding ding, ma dame sur moi les love wall est ding ding ding, je lui répète à chaque fois que je